Wesh, bien ou quoi, tranquille ou quoi, ouais, ouais, tranquille. Mais alors là, je suis complètement déçu par l'attitude de Cristiano Ronaldo. Il va falloir nous expliquer comment tu peux passer d'un cyborg robotique qui fait tout le temps des entraînements, hein, qui marque des buts en toutes circonstances, qui a cinq ballons d'or, qui a je sais pas combien de Ligue des champions, qui a dépassé tous les records du monde, qui a dépassé Pelé. Et après, tu viens, tu boudes. Hein tu t'appelles CR7. Tu as toutes les statistiques qui vont à ta faveur, mais toi, tu boudes. Tu te rends compte Donc tu es passé de CR7 à Boudère, hein Et en plus, c'est pas Boudère, l'humoriste, hein celui qui fait rigoler tout le monde. Tu vois ce que je veux dire Là, on aurait dit, ah bah voilà, CR7, il a trouvé sa voie, maintenant c'est un humoriste. Mais non, là, il boude, il reste chez lui, il fait des photos en caleçon, et puis il dit que lui, voilà, il faut qu'il joue la Ligue des Champions. Tu te rends compte de cette dinguerie Mais Manchester United, regarde le classement de la, de, de la, de la première ligue de l'année dernière. Ils sont même pas qualifiés en Ligue des Champions. Tu sais ce que ça veut dire Que CR7, il ne va pas jouer sa compétition préférée. Tu vois la compétition où chaque fois qu'il joue, il change de coiffure. Des fois, il se met en blond. Et quand il se met en blond, tout le monde sait que c'est dangereux. Quand il se met en mode Super Saiyan, là, il fait les petites pointes blondes. Là. Oh là là là là Tout le monde se souvient de cette coupe C'est du grand n'importe quoi Quand Cristiano Ronaldo fait sa coiffure spéciale hein? Quand il faisait ça au Real de Madrid Oh là là, mais tu... Il y a tout qui passait Coup franc, retourné acrobatique, tête Oh, là... Il sautait plus haut que tout le monde hein? Et là, aujourd'hui, c'est plus qu'il saute. Il boude plus fort que tout le monde. Tu vois, quand Carlos Tevez, il venait plus aux entraînements, il allait au golf. Mais là, c'est encore pire. Cristiano Ronaldo, il reste chez lui, il fait des photos en caleçon. Et puis, il leur explique que lui, hein, si vous parlez de lui, c'est parce que c'est le meilleur. Et que voilà, quand vous parlez de lui, lui c'est comme ça vous vous faites de l'argent. Vous devriez arrêter de dire n'importe quoi. Voilà, et tout, nanana. Tu te rends compte C'est R7 qui commence à blablater. Hein un robot, un cyborg qui commence à se plaindre. CR7 a des sentiments Oh là là Mais non, mais CR7, à l'époque où tu pas de sentiments, là et que tu aucune pitié, tu te souviens de cette époque Oh là là, aucune pitié Ashley Cole Oh là là, mais Ashley Cole, tu sais qu'il dort toujours pas Il se réveille dans la nuit Ah, Ronaldo Ah Mais oui Tu as traumatisé des défenseurs anglais, à vie, des pères de famille, qui traumatisent, des, des traumatismes, hein? des PTSD des, des, des post des, des, des, des, des traumas post-strauma, tu, tu vois ce que je veux dire? Hein? PTSD. Voilà, fais le, le, le la traduction. Mais là, aujourd'hui, tu viens, tu te plais? Hein? Ton petit-fils, il est là en train de tout fracasser. Il est plus grand que tout le monde. Hein? Et es là, tu dis, ouais, moi, je vais pas jouer à la Ligue des Champions. Ça, c'est un problème. Ah non, mais Cristiano Ronaldo, tu me déçois. Bon, après. Je sais que les médias, ils disent beaucoup de, de, de bêtises, hein, on ne va pas se mentir. Mais bon, mais toi, tu leur tu réponds aux médias maintenant hein On ne te voit pas sur le terrain, on ne te voit répondre aux médias. Qu'est-ce que ça veut dire hein Avant, tu ne répondais pas aux médias en mode blablabla, bla, bla, ou bien tu menaçais Oh, mais quelle époque Les gens, ils te disaient, ouais, mais voilà, écoute, et nanana, tu disais, vous allez voir. Et ensuite, on voyait, et on disait, non, mais classe R7 Voilà l'homme, un homme qui dit et qui fait Là, aujourd'hui, tu te dis, mais où es-tu Où es-tu Tu sais que là, il y a la Coupe du Monde. Hein Donc, il va falloir que tu te concentres. Hein parce que ouais tes histoires de Ligue des Champions, c'est bien beau. Mais là, il y a l'une des dernières Coupes du Monde qui va se jouer. Hein tu sais ça hein Tu sais ça Contrôle-toi. Donc, je sais que tu as envie de jouer la Ligue des Champions. Euh, moi, si tu veux que je te conseille, voilà parce qu'on va pas se mentir, une Ligue des Champions sans Cristiano Ronaldo, avec euh, au moins, ça fait combien de temps qu'on t'a vu en Ligue des Champions 15 ans peut-être hein 15 ans, 16 ans, il faut que tu joues la Ligue des Champions on va pas se mentir, c'est bien beau Manchester United, voilà, c'est beau c'est vrai, en vrai t'as raison t'as raison, tu dois jouer la Ligue des Champions c'est pas normal que Cristiano Ronaldo ne joue pas la Ligue des Champions, mais bon tu dois pas bouder tu dois pas bouder, tu dois montrer sur le terrain que les équipes ils ont un manque à gagner si tu n'es pas là tu comprends ou pas, CR7 Donc, va leur... arrête de faire tes photos pour nous montrer que tu es, que es, que es bien musclé et que ton caleçon, il est, il est de bonne qualité. Montre-nous c'est quoi le football. Tu vois ce que je veux dire Montre-nous c'est quoi le football par A plus B. Comme ça, tu vas dans une équipe qui joue la Ligue des Champions l'année prochaine et tu leur montres à tous ces gens qui blablatent, hein, qui salissent ton nom. Parce que regarde, même moi, je salue ton nom. Je salis ton nom parce qu'on ne te reconnaît plus Donc, stoplay, reviens en force, hein, CR7